Yeah. On a plus de lumière. Ah, c'est ah, bon. Euh, alors, bah, du coup, là, l'événement vient d'être lancé. Bonsoir tout le monde. Euh, petit test son et vidéo, comme toujours, pour commencer. Si vous pouvez bien confirmer que vous voyez Olivier, Alexis et moi-même, et que vous m'entendez bien, ce serait super. Euh, du coup, vous pouvez confirmer ça dans l'onglet chat, en bas à droite. Vous pouvez euh, dire si vous, nous, si vous nous voyez bien. Ouais, super, parfait. Bonsoir, Yves. Euh, bah, écoutez, on va pouvoir commencer cet événement. Euh... Bah alors du coup enchanté en tout cas pour ceux qui me connaissent pas moi c'est Xavier Wu je suis conseiller en investissement au sein de l'ITA et je suis aussi chargé de campagne donc euh, pour ceux qui connaissent pas encore l'ITA en fait l'ITA c'est une plateforme d'investissement solidaire on permet à des particuliers et aussi à des professionnels d'investir dans des entreprises qui ont été sélectionnées sur des critères de performance économique évidemment comme toute entreprise enfin comme tout investissement mais aussi sur des critères d'impact social, sociétal et environnemental donc ça fait qu'on travaille sur des thématiques qui sont relativement larges relativement variées comme par exemple l'alimentation, l'insertion, l'économie circulaire, la santé, la solidarité mais aussi du coup les énergies renouvelables comme c'est le cas pour cialité si International. donc voilà. Euh, alors, du coup, dans le cadre de nos activités, en fait, euh, on organise des échanges entre nos investisseurs et avec les entrepreneurs en, en cours de levée de fonds, euh, pour que, en fait, euh, pour permettre un échange un peu plus euh, un peu plus euh, privilégié, euh, pour qu'en fait, les entrepreneurs vous présentent directement leur entreprise, leur impact, leur projet, et pour que vous puissiez aussi directement échanger avec eux et poser des questions si vous en avez. Voilà. Et du coup, euh, bah pour ça, on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous euh, Alexis, euh, qui est président de Cialité International, et Olivier, qui est dirigeant de la Business Unit Hydrelio. Euh, donc euh, dans un second, enfin ju juste après, je vais leur laisser la parole pour qu'ils puissent euh, présenter l'entreprise. Euh... <coughs> Alors, petite précision par rapport à l'événement de ce soir, il est un peu particulier, puisque du coup, pour la première fois, on a un événement euh, euh, international, on pourrait dire, puisque on a non seulement notre communauté française avec nous, mais on a aussi toute la communauté belge, euh, puisqu'en fait, si elle était internationale, c'est une campagne qui est active à la fois en France, mais en Belgique. Donc voilà, alors du coup, j'en profite pour passer euh, mes salutations à, à toute la communauté belge euh, que je ne connais pas encore, mais euh, ravi de ravi de vous avoir avec nous ce soir. Euh, alors, on va pouvoir passer à l'échange, donc euh, j'ai laissé Alexis et Olivier vous présenter si à International, et puis ensuite dans un second temps, on va passer à la partie un peu plus dynamique, vous allez pouvoir poser vos questions. Euh, pour tout ce qui est questions, vous allez pouvoir les poser à un onglet « Questions » que vous pouvez voir en bas à droite, et euh, on va pouvoir aborder les questions dans l'ordre des votes que ces questions ont reçues poser les questions, on va pouvoir faire quelque chose qui est assez sympathique, c'est qu'en en fait, vous allez pouvoir monter sur scène euh, pour poser directement votre question, euh, mais je vous invite quand même à poser votre question dans l'onglet questions, comme ça moi je vais pouvoir vous inviter dans un second temps. Voilà, euh, bah, je vous laisse la parole. Oui, merci. Voilà, bonjour, euh, donc euh, je m'appelle Alexis Gabot, je dirige Terre. effectivement j'ai cofondé donc avec mon associé Bernard Couveau, euh, il y a déjà maintenant euh, quelques années, on a commencé en fait, le, le solaire en 2006 par du solaire en, en toiture. Euh, voilà. Alors, pour, pourquoi le solaire sur l'eau euh, euh, En fait, on, à, à cette époque, déjà en 2007, 2008, euh, de 2010, on cherchait en fait, de l'espace pour faire du solaire et on s'est rendu compte que si on ne voulait pas toucher aux terres agricoles et surtout aux espaces naturels, il fallait trouver des, des espaces euh, libres d'usage. Et on a eu cette idée d'aller sur l'eau, sur des bassins de carrière, donc sur des espaces déjà artificialisés par l'homme, euh, sur des bassins d'irrigation, euh, sur des, des bassins hydroélectriques, euh, voilà, donc des, des, des anciennes mines, du stockage d'eau pour l'agriculture. Euh, donc des, des lieux déjà artificialisés voilà je suis avec euh, Olivier Philippard, bonjour à tous donc Olivier Philippard, moi je suis, le, je suis le directeur de la division Hydrelio on a deux bon, je vais rapidement sur ce slide là euh, en fait on a deux activités chez Cédéter on est euh, donc on a l'activité Hydrelio que je dirige où on fournit des solutions flottantes donc euh, comme le disait Alexis il y a un, un, un produit qui a été conçu et, et inventé par Célétère en 2012 euh, qui s'appelle Hydraio, qui est un produit de solution euh, flottante pour installer des panneaux sur des, sur des réserves d'eau. Et puis, on a une deuxième activité qui est l'activité de euh, donc qui est l'activité de développement de projet. Euh, donc, si on, si on reprend un petit peu l'histoire de, de Célétère, je vais vous montrer la, la, la, la chronologie. Donc, la création de la Terre en 2006, la, on, on a été dédié au solaire flottant à partir de 2010. Euh, et puis, depuis, euh, donc on, a, on a ouvert des filiales euh, dans plusieurs pays. Euh, tout d'abord en Asie, euh, au Japon, et puis ensuite à Taïwan, euh, en Asie du Sud-Est, en Inde, euh, aux États-Unis, euh, en Europe. Six, six grandes géographies plus on a des licences avec des partenaires externes dans, dans trois autres géographies, qui sont la Corée, euh, et puis, euh, et puis deux, deux licences au Brésil. Euh. Voilà, alors ce qu'on qu peut dire aussi, c'est que le, ce verre sur l'eau euh, n'existait pas il y a dix ans, il n'y avait que quelques pilotes qui avaient été réalisés par des entreprises japonaises, par des entreprises euh, sud-coréennes, euh, et CDT, en fait a réussi à créer une, une technologie pour pouvoir créer des grandes centrales de production d'électricité. Donc, le, le tournant s'est fait euh, alors en, en 2012, où on a décidé de, de, de stopper nos activités de toiture pour se consacrer complètement à cette activité de solaire sur l'eau, en sentant qu'il y avait un, un vrai marché, un vrai besoin. Euh, et donc, en 2013, avec un premier mégawatt réalisé au Japon. Le, le marché euh, a évolué depuis. Euh, de, depuis c'est environ de, c'est plus de 2 gigawatts réalisés euh, dans le monde alors on n'est plus tout seul sur cette activité. On a des concurrents on a des concurrents notamment chinois on a un concurrent allemand euh, Mais si' terre est encore très bien placé, on a euh, un peu plus de 35% de, de, de parts de marché euh, dans le monde et on a pu développer des bonnes équipes euh, Aujourd'hui donc c'est euh, environ 180 personnes même un peu plus que 180 personnes, avec des bonnes équipes euh, créées dans chaque pays. On a pu aussi le sentir avec euh, cette période de Covid où les voyages sont beaucoup plus compliqués et nos équipes qui sont euh, très autonomes dans chacun des pays euh, continuent à pouvoir faire leur, leurs activités. Alors là, vous voyez en fait euh, la, la carte de, des pays dans lesquels on est avec une petite couleur différente, c'est-à-dire qu'en Inde, on ne fait pas de développement de projet, on ne fait que de la vente de produits, euh, donc de la vente de produits hydrés. Voilà, alors peut-être un petit mot encore sur les volumes. Euh, donc, les, les volumes ont atteint donc, euh, un total cumulé de 2 gigawatts par an. Nous, nos ventes, on est autour de, cette année, c'est autour de un peu moins de 200 mégawatts réalisé cette année, mais on vise des volumes qui vont devenir assez importants d'ici trois ans, on vise d'atteindre des ventes d'un gigawatt par an. Donc, ça devient des, une vraie solution dans le solaire pour produire de l'énergie. Voilà, alors je ne sais pas si on peut rajouter, oh, je pense qu'on a, qu a déjà bien fait le tour. Euh, en tout cas, on a, hâte de, on a hâte de répondre à vos questions. Euh... Je ne sais pas y si a déjà des, des questions qui sont... Ouais. alors je vois qu'on a déjà une question de Pascal, euh, c'est une question qui avait été déjà identifiée sur la fiche projet que j'avais posée, euh, sur l'échange, mais bon, vu qu'il l'a posé, on, on va laisser Pascal la poser. Alors juste Pascal, avant de vous permettre de poser directement votre question euh, à, à l'équipe de Cialité Internationale, je vais vous rappeler en fait les raisons pour investir qui ont été identifiés par notre analyste financier qui a vraiment analysé euh, toute l'entreprise euh, Cieleté International, qui a analysé les comptes de ciel International et qui a vraiment fait définir les points clés, les points les plus positifs de cet investissement. Euh, alors du coup, pour commencer, on a une expertise reconnue dans la technologie du solaire flottant et dans le développement de centrales photovoltaïques flottantes. Euh, ensuite, on a des installations qui allient efficacité énergétique, durabilité et performance à impact positif sur l'environnement, euh, impact neutre à positif, pardon, sur l'environnement. Euh, ensuite, on a un potentiel de marché qui est large, à la fois en Europe, euh, mais aussi en Asie et aux États-Unis, avec un besoin croissant de génération d'énergie sans conflit d'usage, donc euh, notamment au niveau du foncier, hein, comme ils l'ont précisé. Euh, alors ensuite, on a une stratégie euh, de recherche et développement qui est vraiment très forte sur euh, sur la business unit euh, Hydrelio, qui permet en fait à Ciel et Terre International de s'adresser de manière optimale aux différents marchés euh, qu'on a qu'on a vu tout à l'heure. Euh, ensuite, il y, y a un besoin en trésorerie sur l'activité de développement de projets qui est flexible et qui est adaptable selon les euh, capacités de financement de ciel et terre internationale. Et pour finir, on a un actionnariat qui est vraiment calibré pour les ambitions de développement de, de l'entreprise. Voilà. Alors, du coup, euh, pour la question... Euh, Pascal Soule, je vais vous inviter sur scène, vous allez recevoir une petite notification là normalement. Euh, vous n'êtes pas obligé, mais voilà, si vous si vous souhaitez, c'est toujours plus sympathique. Et en plus, ça vous permet de rebondir sur euh, la réponse si vous souhaitez et approfondir, euh, approfondir les sujets. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, je, ma, ma question concernait votre objectif de développement aux USA, puisque vous avez prévu 1600 mégawatts en tout. Et je voulais savoir, euh, aux USA, quel était le, en MW l'objectif qui avait été donné à vos équipes. D'accord. Les, les États-Unis sont, sont, sont grandes, euh, mais c'est plusieurs États hein, qui, et qui fonctionnent... Euh, euh, différemment. Et puis aussi, il y a des États qui ont beaucoup de place et qui sont peu peuplés, et des États qui sont très peuplés. Donc, on intervient euh, d'abord en Californie, euh, là où il y a une population en fait très dense, euh, et on intervient dans le nord-est des États-Unis, dans le Massachusetts, euh, New Jersey et, euh, et l'État de, de New York. Euh, donc, euh, on est sur ces deux activités, hein, une activité de, de vente de produits et une activité de l'électricité qui développe ses propres projets. Alors, euh, il faut que je j'ouvre les chiffres parce que je ne les ai pas directement. Euh, donc, en termes de, de vente de produits aux États-Unis, euh, dans, dans, dans les prochaines années, on devrait atteindre 100 MW par an. Donc, ça reste euh, encore, en fait, un, un marché... Euh, je veux dire, quand même relativement modeste par rapport à d'autres marchés. Nos plus grands marchés en vente de produits vont être d'abord l'Inde, hein, qui, qui a initié des, des plans très importants euh, avec des centrales de, de très grande taille. Donc, c cette année, on a fait 70 MW en Inde. Euh, et en 2022, on devrait euh, faire euh, au moins la même chose, voire plutôt hein, un peu plus de 100 MW pour atteindre plutôt un marché de 500 MW par an. Sur les États-Unis, ça devrait être un marché dans les, euh, dans les 3 ans à 100 MW par an. Alors, Par, par contre, l'électricité développe ses propres projets. Les projets euh, mettent à peu près 4 à 5 ans. Hein, le temps de, une fois qu'on a signé un accord avec le propriétaire du réservoir d'eau, euh, jusqu'à la réalisation, euh, ça, ça prend 5 ans. On a déjà un portefeuille de projets établi au aux États-Unis un projet assez avancé de, de 35 MW qui sera, qui sera construit euh, en fin 2023. Euh, donc, il y a déjà en fait, ces accords de propriétaires, euh, déjà ces accords de, de connexion réseau et qui est en cours de euh, permis de construire. On, on, on vient de signer un, un nouveau projet de 80 mégawatts. Hein, donc, il y a quand même des, des projets de taille importante sur euh, une société de, de traitement d'eau Hein, donc on vient sur les bassins, les bassins de traitement d'eau, mais ce projet euh, qu'on a signé donc là en toute fin d'année euh, va prendre 4 à 5 ans et donc sera construit plutôt euh, fin 2024, euh, voire 2025. Voilà, donc on, on vise d'ici 5 ans d'avoir euh, euh, environ 500 mégawatts hein, de, de, de projets euh, développés par Céleter, et et en construction ou à construire en 2025-2026. Merci. Super. Merci pour votre question, Pascal. Euh, alors, prochaine question. Euh, J'ai vu que Arthur avait posé une question super intéressante. Euh, alors, Arthur, je vous envoie une invitation. Je vois qu'il y a même deux questions de la part de Arthur. Bonsoir. Super, bonsoir Arthur. Bienvenue. Bonsoir. Merci. Merci, merci. Ouais, en effet, j'avais deux questions. Ben, la première, c'était vraiment ouais, 1,5 gigawatt. On peut estimer ça pour combien de foyers, pour se faire une idée un peu de la production que vous envisagez C'est une très bonne question. Ça dépend, de, ça dépend effectivement des pays. Euh, la consommation moyenne, moyenne d'un foyer aux états unis est pas du tout la même que, que celle d'un foyer en Europe. Euh, J'aurais du mal à répondre comme ça euh, à cette question. Euh, de mémoire, de mémoire sur, sur une centrale de 15 mégawatts, euh, ça représente à peu près euh, 3-4 000 foyers. Il mmh. faut diviser par, euh, par 3 à 5. En France, hein mmh. Donc, euh, après, aux États-Unis, je pense qu'ils ont des consommations qui sont quand, même, euh, sont quand même un petit peu plus élevées que les nôtres. Et par contre, dans les pays asiatiques, euh, c'est bien moins élevé. Donc, euh, si on ouais. prenait la France comme moyenne, euh, ce serait à peu près ça. OK. Bon. Merci. Et ouais pour le coup, la deuxième... C'était ben, qu'on envie installé sur des bassins artificiels, mais est-ce qu'il y a quand même un impact environnemental Est-ce que vous faites des études à ce sujet Parce que même si c'est bassin artificiel, on peut peut-être imaginer que la faune et la flore s'installent dans ces zones. Alors oui, il y a des études environnementales qui sont faites sur, sur chacun des projets. Euh, déjà, une des règles de base, c'est que dans la majorité des pays, on couvre. Euh, ce qui permet qu'il y ait 50% du, du, du réservoir qui reste euh, à l'air libre. Euh, ensuite, une, euh, ça dépend effectivement des, des régulations des différents pays, mais, mais dans la majorité des pays, il y a des, des études environnementales qui sont demandées euh, et qu'on fait systématiquement. Et, et chez ciel terre on a des centrales qui sont en opération depuis, euh, depuis 2015, euh, qu'on opère nous-mêmes. Et donc, on voit l'évolution, enfin, on suit l'évolution de la biodiversité et de la qualité de l'eau. Sur la qualité de l'eau, on peut déjà, euh, enfin, c'est déjà un, un premier point très important, on voit que l'idéal l'eau n'a absolument pas d'impact sur la qualité de l'eau. Euh, au Japon, on est installé sur des réservoirs de Donc, c'est l'eau qui est, est qu utilisée ensuite pour, faire, pour, pour régler les rizières. Donc, on, on monite de manière très stricte. La, la, la qualité de l'eau pour être sûr qu'on ne vient pas polluer les eaux qui vont servir à produire le riz. Et puis ensuite, sur la biodiversité, euh, ben on vient, euh, comme, comme demandé par la, la, la régulation locale, on vient vérifier que euh, les, les mesures qu'on a mises en place au moment du développement du projet euh, ont bien produit leurs effets et donc on n'a pas impacté euh, la biodiversité comme on comme pensait le faire. Ok, okay, okay merci. Merci, merci. merci pour votre question, Arthur. Euh, D'ailleurs, en parlant d'implantation de, sur des euh, réservoirs, euh, alors arrête-moi si je me trompe, mais je crois qu'à Londres, il y a une centrale solaire qui est installée sur un réservoir d'eau potable qui alimente la ville de Londres, non Oui, tout à fait. Donc, c'est sur les bassins de, de Thames Water, qui est, euh, donc est une centrale qui a été réalisée déjà en 2016, euh, qui fait euh, un peu plus de 6 mégawatts. Euh, donc, c'est les bassins de traitement d'eau. Le TENFWATER, en fait, pompe l'eau de la tamise pour la traiter et la mettre dans le circuit d'eau potable. Mmh. Donc, on avait dû faire des tests de, de, de compatibilité à l'eau et de, enfin de, non, euh, de, enfin de, de non transmission de matière à l'eau. Alors, du coup, j'en profite pour rebondir parce que j'avais reçu une question d'un investisseur par rapport aussi à l'impact des fermes solaires flottantes. Alors, il voulait savoir quel pouvait être en tout cas un des avantages de réduire l'évaporation des plans d'eau, comme peuvent le permettre les centrales flottantes. C'est une très bonne question et c'est souvent une question qui nous est posée dans les... Dans les pays comme, pas euh, dans les États, par exemple, comme la Californie, où ils ont des, des, des gros problèmes de sécheresse. Euh, J'ai appris euh, cette semaine que la centrale qu'on a euh, au Portugal, euh, où ils ont également des très gros problèmes de sécheresse, euh, ils, ils pensent à baisser de. C'est un barrage qui fait 50 mètres de, qui fait 50 mètres de profondeur. Euh, ils nous avaient donné une certaine cote euh, basse comme étant la, la, la, la, le minimum d'eau qu'ils auraient dans les années à venir. Ils sont déjà revenus vers nous cette semaine en nous disant qu'ils euh, allaient baisser de 10 mètres le niveau de cette côte basse pour pouvoir continuer à irriguer les, les, les cultures qui sont en dessous du barrage. Euh, donc, on voit que c'est un très gros problème euh, qui est lié au, au, au réchauffement climatique, hein, bien sûr, enfin, au changement, au dérèglement climatique, euh, ce problème de, de, de manque d'eau. Et la centrale solaire, en étant posée sur un bassin, permet de limiter l'évaporation, tout simplement parce que. L'évaporation est proportionnelle à la surface de contact entre l'eau et l'air. Donc si on vient couvrir partiellement cette surface, on limite l'évaporation et on limite aussi euh, le réchauffement de l'eau. Euh, l'eau, naturellement, avec le dérèglement climatique, les eaux sont en train de se réchauffer et, et cette centrale euh, vient un petit peu à son, à son niveau, contrebalancer ce, ce, ce réchauffement euh, qui, qui est en train d'arriver. Super, merci beaucoup. Euh, alors, prochaine question, on a une question de, de Bart euh, par rapport au futur projet. Euh, je vous invite à monter sur scène, Bart. Donc voilà, n'hésitez pas à poser votre question directement. Alors, je crois que Bart arrive normalement. Oui, c'est ça. Bonsoir à tout le monde. Je, Bonsoir. Je, je, je vous téléphone la Belgique. Hein, pour ah, super. Parler, euh, on mais... n'est pas loin, donc nous, on est... Voilà, voilà. J'ai une petite question. J'aimerais avoir un aperçu sur les projets qui sont en cours pour les années 22, 23, 24 et pour quel budget ah, Je n'ai pas compris la question. Vous, si vous pouvez nous, nous répéter votre question. Ah oui. Euh, donc la question était, euh, quels sont les projets que vous avez en portefeuille pour les, les années à venir, 22, 23, 24, et qui, pour quel budget euh, D'accord. Alors en fait, euh, Business Plan, tout ce qui est 2022, 2023, euh, sont des projets directement connus hein, pour les ventes Hydrelio et puis aussi pour le développement de projets, encore plus dans le développement de projets. Donc, les, les ventes hydréniaux, on vend à des clients euh, extérieurs, hein, donc des développeurs de projets euh, dans chacun des pays dans lesquels on est. Euh, donc, on a, euh, est, les projets grandissent. Hein. Avant, c'était plutôt des projets de l'ordre d'un mégawatt, de l'ordre d'un hectare. Et de plus en plus, euh, notamment en Asie du Sud-Est ou en Inde, on a des très gros projets de 50 mégawatts, 100 mégawatts. On est par exemple sur un très gros projet en Indonésie qui représente 190 mégawatts. Euh, et donc il est euh, il, il, il est bien dans qualifié dans le tuyau et devrait se faire euh, commencer en 2022 et se terminer en 2023. En termes de, de, de budget, donc euh, on, on regarde les volumes hein, globaux qu'on va faire sur ce projet-là, c'est 190 mégawatts. Euh, ça représente une vente de ça représente 18 millions d'euros sur ce projet. Et, et, et c'est un des gros projets emblématiques pour les deux années qui arrivent 2022 hein, 2023. Il y en a un autre très emblématique, c'est un très gros projet à Taïwan, qui est la suite d'un projet qu'on avait fait euh, il y a deux ans, qui est sur une lagune en fait, euh, salée, qui est protégée par, par, par une grande digue, euh, qui, est une ancienne, euh, enfin, qui, qui est juste à côté d'une ancienne euh, grande zone industrielle. Et, et, euh, ce projet-là euh, représenterait en 2022-2023 aussi 287 MW. Euh, donc là, pour un chiffre d'affaires qui est, qui est de, de 40 millions d'euros. Donc ce sont des... Voilà les deux gros projets les plus emblématiques. Après, il y en a beaucoup d'autres, euh, des plus petits euh, aux États-Unis, au Japon, en Europe. Euh, voilà pour les deux, les deux plus gros, euh, les deux années qui arrivent. Et pour l'année 2024, vous avez une vue déjà sur des projets qui, qui vont se réaliser Alors, il y, a, il y a quelques projets où on a déjà la vue et puis ça sera complété de projets qui ne sont pas forcément encore dans le pipeline. Euh, la France va accélérer beaucoup. Ça va être un marché… En fait, dans, dans le sud de la France, il y a beaucoup, beaucoup de projets en, en cours de développement donc, et qui devraient arriver en 2024. Euh, donc oui, on a déjà une, une vue compléter, en fait, on travaille en, euh, en, à, à partir de notre pipeline, et puis dans le futur, euh, 20, 20, 20, à partir de 24, mais surtout 25, 26, 27, là, on travaille plutôt sur des données de marché. Le, le solaire flottant, c'est encore moins d'un pour cent du marché du solaire euh, dans les pays dans lesquels on est. Voilà, donc c'est comme ça que bon, on, on voit bien que ça va prendre de, de beaucoup plus de, de, de taille. En fait, on est encore sur un petit marché. Je dirais que les dix dernières années, c'était un lancement de marché, lancement d'un marché de niche. Et c'était en train de se transformer en un vrai marché du solaire. Euh, donc, on était plutôt sur euh, des, des, des volumes de 100 mégawatts par an. Euh, cette année, c'est plutôt 200 mégawatts. Et euh, en 2022, donc, on, on vise 350 MW. Euh, en 2023, on vise encore le double. Donc, c'est en train de, de, de décoller en taille de, en taille de volume. Mmh. Une petite accélération. Alors. Voilà, Donc, c'est important pour nous, parce qu'on investit beaucoup en recherche et développement mmh. et que euh, sur cette activité de recherche et développement et de distribution de produits, euh, la transformation, c'est quand même du volume. Euh, et enfin, il, y un, il y a un point mort hein, de, de volume qui… qui euh, qui permet de, de couvrir tous ces frais de développement. Ça va. Merci beaucoup. Merci Bart. Avec plaisir. Alors, pour la prochaine question, on a Olivier Pellassi. Je vois qu'il a posé deux questions. Euh, Peut-être avant que Olivier Pélassier euh, arrive sur scène, rebondir oui effectivement sur euh, la, la partie euh, recherche et développement qui est primordiale pour euh, l'État international et qui permet notamment des prouesses technologiques, hein, notamment au niveau euh, parce que c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais ces centrales solaires peuvent pas faire euh, plusieurs hectares et euh, ça, ça, ça exerce quand même des contraintes euh, relativement impressionnantes en termes de enfin voilà, il y a, y a quand même des contraintes de très fortes qui sont exercées sur sur les centrales et euh, elles nécessitent notamment par exemple un ancrage. Euh, pour rester stable et, euh, et voilà c'est euh, quand même des projets d'une dimension euh, de grande envergure en tout cas Oui tout à fait pour compléter euh, euh, effectivement il y a toute une partie de, de on, on, on vend une structure hein, et puis euh, et, et d'ancrage et en fait on a vu de, de plus en plus que l'ingénierie qu'on apporte euh, est très euh, valorisante est très demandé par les clients. Donc, c'est aussi une des différences. Bon, bonsoir voilà, Olivier. Dernière le... Oui, bonsoir, c'est Olivier. Est-ce que vous m'entendez ah, Oui, bonsoir Olivier, on vous entend, ouais. Super. D'accord, très bien. Euh, oui, ouais, j'avais deux questions. Je, je, je m'interrogeais sur le, le développement de CRTL, CRTL, International sur la France. Euh, est-ce que vous avez des, des projets, euh, est-ce que vous avez candidé sur, sur, sur des projets euh, dans le cadre de la Commission nationale de, la, ou, de régulation de l'énergie CRE Est-ce est -ce que c'est le, est le cas ou non oui. Alors, euh, donc, en France, en, en développant le projet, on était moins présent parce qu'on était euh, ben, parti beaucoup en Asie, parce que le, les, les marchés, le premier marché du solaire flottant était, était l'Asie. Et on a un petit peu moins cru à la France, c'est-à-dire qu'on avait développé des, des premiers projets, mais euh, on pensait que le solaire flottant, à ce moment-là, enfin, en 2016, euh, 2017, on pensait que le solaire flottant n'était pas suffisamment compétitif pour réussir en France. Et on a cédé nos premiers projets à une société qui s'appelle ACUO, qui est euh, très présente en France. Euh, alors certainement à, à, à tort, parce que le, le marché revient, hein, parce qu'effectivement, euh, l'espace est rare. Euh, il faut développer du solaire, et euh, donc la France a, a des grands besoins. Alors, on est revenu en développement de projet, mais on est en co-développement. On, on intervient donc avec un acteur euh, euh, français bien implanté dans, dans le sud de la France euh, qui s'appelle Éléments et on co-développe des projets avec eux. Euh, donc on a déjà un, un portefeuille de projets en cours de développement. Ces projets se réaliseront euh, d'ici 3 à 4 ans, euh, donc pour nos projets en développement. Sur euh, la France, euh, ce qui va être très important, c'est nos ventes de produits. Ouais. Donc on est très en lien avec les différents acteurs du, du marché qui sont aussi bien des, des petites entreprises que des grandes entreprises que, que, que, que le monde connaît. Et euh, on est très bien positionné pour, pour vendre nos produits et services hydrés. Alors, juste un, un, un tout petit complément sur la, sur la France, sur la partie euh, technologie. donc Effectivement, euh, on, on avait abandonné ce marché également en termes de fournisseurs de techno pendant euh, quelques années pour se concentrer sur l'Asie. Et maintenant que l'entreprise se développe, on a, on a repris en direct ce marché français pour la vente de produits euh, depuis, depuis un an et on voit que le marché est très actif. Euh, on a conclu des, des partenariats avec, avec un certain nombre de, de, de développeurs pour les aider à développer leurs projets et puis euh, bah, pour euh, essayer de bien, de bien se positionner sur la formation de technologies. Euh, et, euh, et, et voilà, c'est vrai qu'on voit qu'il y, y a énormément de, de choses passe euh, dans tous les départements, que ce soit dans le sud de la France et le même maintenant dans le, dans le nord de la France et dans l'est. Euh, et puis, euh, euh, bon, j'avais quelque chose à ajouter, mais je crois que j'ai oublié. Oui, quand, quand, vous, quand vous dites qu'on on, on vend les produits, donc on, on vous vendez euh, les produits hydrilio, en fait, c'est ça ce que vous voulez lorsque vous parlez des, ah. des produits en fait Très bonne question. Euh, D'ailleurs, ça m'a fait rappeler ce que je voulais dire. Effectivement, donc on, vend, euh, donc on vend les produits Hydralio, mais en France, on a, on, a, on a changé un petit peu de positionnement. Euh, non seulement on vend le produit, mais on vient euh, installer euh, l'ancrage, ça on faisait déjà dans, dans certains autres pays, mais en France, on vient également installer la, la centrale flottante. Euh, donc on fait une partie de ce que fait euh, notre client. Euh, donc nos clients l'ont accueilli euh, vraiment euh, de, de, de, de, de très bonne manière parce que euh, ces entreprises n'ont pas l'expérience du flottant. Donc nous, on vient amener euh, une sorte de clé en main pour le flottant euh, et, et notre client reprend la main à partir du moment où cette plateforme est installée et lui euh, continue avec ce qui est plus commun avec le sol, c'est-à-dire tous les travaux électriques et puis euh, tout ce qui est euh, réception du chantier et, et connexion réseau. D'accord, entendu. Merci. Euh, J'avais une deuxième question, euh, par rapport, euh, alors la qui est plus, plus financière, par rapport euh, aux au, au sécurités qui sont adossées euh, aux obligations qui sont proposées. Euh, a priori, j'ai vu que ce sont, ce sont des obligations chérographières, est-ce est que est-ce qu'il y a des garanties, est-ce qu'il y a des, des, des sécurités adossées à, à ces obligations euh, Alors ça c'est peut-être plus une question pour nous l'ITA, et je pense que c'est euh, la bonne opportunité pour faire un rappel sur les conditions d'investissement. C'est euh, du coup une obligation à un taux de 6% sur une durée de 4 ans avec un remboursement in fine. Donc, euh, donc voilà, ça c'est pour les conditions de l'obligation. Maintenant pour en revenir euh, à la sécurité adossée, à cette obligation euh, ce qui apporte en fait si vous voulez euh, de la sécurité à l'obligation c'est la valeur du portefeuille de projet de de Ciel Ether international donc euh, du coup avec euh, l'activité electricity Shelleter international va développer des euh, projets de, de, bah, de centrales euh, solaires flottantes, évidemment. Et en fait, ces projets, c'est des actifs financiers qui sont euh, très recherchés et qui sont très liquides. Donc, euh, en cas de besoin, c'est possible et c'est facile du coup de réaliser rapidement un, un, une vente euh, d'un projet en cours de développement, euh, sachant que la valeur du portefeuille, elle est euh, estimée en 2021 à 5 800 000 euros, en 2022 à 15 millions d'euros, en 2023 à 31 millions d'euros, en 2024 à 49 millions d'euros, et en 2025, à 72 millions d'euros, si je dis pas de bêtises, euh, sachant que du coup, les chances de l'obligation arrive en 2025. Euh, pardon, en 2026, En 2026 et du coup, bah du coup en 2026, la valeur du portefeuille sera à 86 millions d'euros. Donc, euh, si vous voulez, c'est des éléments qui sont euh, très rassurants euh, au vu de l'obligation, sachant que là, l'obligation, c'est une obligation qui, qui, euh, qui bah, aujourd'hui, porte sur euh, 750 000 euros, c'est le montant qu'on a collecté, mais qui pourrait aller jusqu'à 1 million d'euros, voire 2 millions d'euros selon le montant qu'on collecte. Donc, euh, la valeur du portefeuille euh, couvre largement le l'obligation la, la, qui, qui est offerte sur l'ITA.co. D'accord, et je suppose qu'il y, y a des emprunts bancaires également qui sont faits, il y a, il y a, il y a aussi des, des, des crédits bancaires en, fait, euh, en parallèle pour, pour le développement de la, de la société, en fait, il y a, il y a oui, à oui, la oui, fois a, ce, ce, oui. ce, ce, ce contexte obligataire et puis, et, et puis bancaire, non Comment ça se passe Voilà, bon, il, y a, il y a ce contexte obligataire euh, qui est en fait, bon, c'est une première fois hein, pour, pour nous de, de faire du crowdfunding, euh, je dirais, donc euh, enfin, c'est avec les échanges avec l'ITA, on utilise cet outil moderne de financement de l'entreprise. Bon, à côté, en fait, on a surtout des, des investisseurs actionnaires de différentes provenances. en fait, avec, avec notre origine asiatique, parce que le marché s'est lancé au départ en Asie, on a, des, des, on a deux actionnaires japonais, on est accompagné aussi par BPI, euh, je pense que beaucoup d'entre vous les, entre vous les, les connaissent, hein, la Banque publique d'investissement française. Euh, on a un fonds familial qui s'appelle NORIA et un fonds euh, régional qui s'appelle Cap3AI, la, la troisième révolution industrielle. Donc, on est euh, bon, quand même bien entouré d'actionnaires pour euh, assurer les finances de l'entreprise euh, à, à l'avenir. Euh, bon, comme vous le voyez, en fait, on est en pleine croissance avec euh, une ambition assez forte sur Mon Hydrelio est bien monté, euh, on a bien pris position dans, dans les différents pays. Euh, je, la, la plupart des pays, donc, de, maintenant, arrivent à l'équilibre. C'est-à-dire qu'au départ, on investit euh, avec une équipe, c'est vite, une dizaine de personnes, 10-15 personnes, avant de générer des ventes. Maintenant, la plupart des pays euh, donc, passent profitables. Euh, donc, le financement est surtout orienté sur le développement de projets euh, de, de l'électricité qui, euh, euh, il faut 4 à 5 ans pour sortir les projets, donc nécessite des financements. Donc, oui, on a en fait un financement d'abord de, de capital et puis euh, accompagné de dettes euh, à côté de ce, ce, ce capital, euh, de dettes qui peuvent être euh, des dettes d'investissement sur les parties industrielles des dettes qui peuvent être euh, euh, sur euh, du, du court terme, comme du BFR. Donc, cette obligation vient de compléter nos, nos plans de, de financement. D'accord, je vous remercie. Oui. Merci Olivier, merci pour votre question. Euh, alors du coup pour suite, j'invite Jean-Pierre euh, qui avait une question, euh, ça, ça revient un peu sur la première question de Olivier par rapport au lieu d'implantation, mais cette fois-ci pas en France mais en Belgique. Euh, alors Jean-Pierre, du coup vous, devez, euh, vous avez normalement reçu une invitation. Oui voilà, vous m'entendez Oui, on vous entend super bien, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, la question c'était, euh, bon, puisque vous faites appel euh, spécialement euh, en Belgique, est-ce qu'il y a des projets concrets d'implantation en Belgique Et sinon, en tout cas, quels sont les partenaires avec lesquels euh, vous comptez vous développer? Alors, on, on travaille effectivement en Belgique avec un partenaire qui s'appelle Ventis. Euh, quel... Ventis, Vent, Vent, Vent, Ventis, qui est basé à Tournai. Donc, on est voisins, on se connaissait en fait déjà. Donc, au départ, eux développent des projets éoliens, mais se sont intéressés au solaire sur l'eau. Alors, on a un premier projet qui est sur le lac de Tertre, donc à côté de Mons, à saint guilain oui. qui est en cours de développement. C'est une ancienne carrière à côté d'une carrière qui est en cours d'extension, de, qui est en train d'être creusée. Euh, et on a quelques autres projets donc en, en Wallonie. Euh, bon, la, le, le potentiel en Wallonie reste quand même assez faible. A, on parle d'une quarantaine de projets euh, sur l'ensemble de la Wallonie. Voilà, nous prospectons pas la, la, la Flandre. Euh, euh, enfin, nous, on n'a pas de pas, pas directement de de, de plus-value euh, là-dessus. On, on, on aura des projets en Flandre avec un partenaire qui s'appelle Perpetum, mais sur la vente de produits. Donc Perpetum, c'est un partenaire qui est basé à Gand, avec lequel on a déjà fait quelques projets en Belgique et en Hollande. Mais donc là, c'est de la vente de produits. D'accord, merci. Super, merci Jean-Pierre pour votre question et, et euh, merci euh, Olivier, merci Alexis pour la réponse. Euh, alors, on a déjà abordé pas mal de questions, euh, je crois qu'il n'en reste pas tant que ça, mais je vois que notamment Emmanuel, vous avez posé une question. Alors, normalement vous avez aussi reçu une invitation Bon, je ne sais pas si l'invitation a bien fonctionné. Bah, dans, dans le doute, je vais quand même poser votre question, Emmanuel. Euh, du coup, Emmanuel euh, aimerait connaître en fait le panorama des différentes technologies et des avantages et inconvénients des, de, de la solution de ciel et internationale. D'accord. Alors, c'est une, une très bonne question et ça change ça change tous les jours. On, on avait euh, donc on était on était les seuls quand on est arrivé sur le marché qu'on a créé ce marché en, en 2012. Euh, très rapidement, on a eu de la concurrence asiatique. Euh, un de nos principaux concurrents en, en Asie s'appelle Sungro. C'est une très grosse entreprise qui est euh, focalisée plutôt sur la production d'onduleurs. Euh, et euh, pour avoir accès à ce marché du flottant, ils ont développé à côté de leur, euh, leur marché d'onduleurs euh, un système de, de, de flotteurs. Euh, ils, ont pas, euh, voilà, ils fournissent uniquement les flotteurs. Ils ne fournissent pas comme si elle était une... une solution complète euh, de, de plateforme flottante avec l'ancrage inclus et puis euh, toute l'ingénierie qui va avec. Euh, donc ça, c'est principalement pour l'Asie. Et, et ensuite, en Europe, euh, on a euh, un, un concurrent euh, allemand euh, qui est une entreprise qui fait des structures au sol euh, et qui s'est euh, diversifiée depuis, euh, depuis deux ans sur le solaire flottant notamment euh, sur les Pays-Bas et sur l'Allemagne, euh, et qui, eux, utilisent une technologie euh, un petit peu différente de la nôtre, euh, qui est en fait une structure au, au sol, mais posée sur, euh, sur des flotteurs. Donc, il une, une, une... Bon, y a pas mal de, de, de paramètres techniques qui diffèrent entre, entre leur solution et la nôtre, euh, mais euh, en termes de, de positionnement euh, prix, euh, c'est quand même des structures qui sont beaucoup plus lourdes, euh, et, et, donc qui, euh, et en termes d'impact de, de, environnemental également, ce sont des, des, des structures qui sont euh, euh, bah, plus lourdes, donc qui consomment plus de matière, donc qui consomment plus d'énergie pour produire, donc qui sont moins, euh, qui sont moins euh, en moins Super, merci Olivier pour, euh, pour ton retour. Euh, alors, je crois que pour les dernières questions qui restent, ce toutes, sont toutes des questions de Pascal. Euh, du coup, Pascal, je vous invite à remonter sur scène. J'avais effectivement posé plusieurs questions, euh, des questions qui sont liées... Euh, ah, euh, à je je votre crois qu'on n'a pas entendu à... le début, excusez-moi. Ah, je pense qu'on n'a pas je... entendu le début. Là, vous m'entendez oui, c'est bon, super, on entend très bien. bon. bon. Euh, je voulais savoir si vous aviez une ligne de production aux États-Unis parce que je pense que votre, euh, votre business est très sensible au coût de transport et donc euh, je me demandais si vous aviez une ligne de production de l'hydrélio euh, aux USA. Et, euh, et, et j'avais aussi comme question si vous aviez... Qu'est-ce que vous aviez retenu comme scénario de coût de transport dans vos projections jusqu'en 2026 D'accord. Euh, alors, euh, oui, nous produisons en fait déjà aux États-Unis. Euh, on est en fait dans la plupart des pays, euh, on travaille avec des sous-traitants pour produire nos systèmes. C'est-à-dire qu'on est propriétaire des moules, euh, bien sûr du, des brevets, des designs, euh, mais aussi des moules, et euh, le sous-traitant nous fournit son, ses, ses, ses machines, son usine euh, et sa capacité de production. Donc, euh, le, le, le problème depuis le début de ce l'afflottant, c'est le transport, euh, effectivement. Euh, et, et donc, ça nous a amené en fait, à ouvrir une production dans chaque localité dans laquelle on, on, on va, euh, donc on a établi, euh, je ne sais plus, c'est une vingtaine de lignes de production en fait euh, déjà. Euh, donc on produit à Taïwan pour Taïwan, euh, on, est, on, est, on, on produit en Inde pour l'Inde, on produit au Japon pour le Japon, et on produit aux États-Unis pour les États-Unis. Alors la seule exception pour l'instant, c'est en Inde, on a créé une autre usine. En fait, on trouvait pas de, de, de, de sous-traitant. Euh, soit suffisamment de qualité, soit suffisamment compétitif dans les prix de marché de l'Inde. Et euh, pour finir, euh, comme on avait déjà monté une équipe qui travaillait avec notre sous-traitant pour manager la, la production, euh, c'est devenu, euh, devenu notre gîte. Voilà. Alors, l'avenir, c'est euh, effectivement de garder des productions locales euh, tant qu'on ne vient pas avec une rupture et on travaille sur cette rupture, notre équipe recherche et développement travaille sur cette rupture, c'est d'arriver à faire un produit beaucoup plus transportable. C'est-à-dire euh, euh, arriver en fait à, à revenir connecter deux coques et faire euh, des coques étanches, hein, des, des flotteurs étanches, euh, mais pendant le transport, il faut pouvoir les superposer, et donc il faut ça, ça, ça, ça doit être des coques séparées. Voilà, on a un programme euh, là-dessus, on a différentes euh, solutions qui sont en train d'être développées, qui nous permettraient de, de, de faciliter en fait, l'industrialisation, parce que avoir des, des, des productions partout dans le monde, ça ne facilite pas l'optimisation de production. Hmm. D'accord. Alors les États-Unis, parce que en fait, enfin, pour compléter, les États-Unis, c'est très grand. Euh, Aujourd'hui, on produit à Atlanta. Mais il faut encore transporter jusqu'à la Californie ou jusqu'au nord-est au nord des États-Unis. D'accord, merci. Et j'avais eu une autre question qui, est, qui concernait si vous aviez des références sur un barrage hydroélectrique d'EDF. Euh, alors, sur, alors donc on a des références sur un barrage hydroélectrique, mais pas sur un barrage hydroélectrique d'EDF. Euh, on a des, des projets en cours euh, qui sont dans le pipeline euh, sur des barrages hydroélectriques euh, partiellement ou totalement euh, euh, détenus par EDF. Et notamment un gros projet au Laos euh, euh, où c'est EDF qui est en joint venture avec une entreprise euh, locale du Laos, plus euh, l'opérateur la, thaïlandais. Euh, et puis, euh, en France, euh, alors, on a, euh, il y a, il y a, un, il y a le, le, le projet de laser euh, qui a été euh, construit avec la technologie radio. Parce que, comme je l'expliquais euh, au début, en fait, euh, pendant trois ans, on a été, euh, on a Vendu notre produit via une licence qui, est, qui avait été octroyée à AQO, parce que nous, on était mmh. sur le marché. Donc, c'est bien quand même EDF qui utilise notre produit. Oui, c'est EDF qui utilise la, la, la technologie, mais ça n'avait pas été vendu par là que... Effectivement, le, le, les barrages d'eau, c'est un, de, un des grands avenirs de la, du, du solaire flottant. Euh, étant donné que euh, on peut réussir à combiner les productions du barrage avec la production solaire, ce qui permet de fournir un système naturel de stockage euh, sans avoir besoin d'avoir recours à des batteries qui, on le sait, sont euh, un, chères et deux, volantes. Oui. Bah, bah, écoutez, je ne sais pas si vous avez peut-être une autre question, Pascal, ou euh, si, euh, si on a bien abordé l'ensemble des points. Oui, oui, on a bien abordé. Enfin, juste sur le, le scénario du coût de transport qui a été retenu, euh, y y, je n'ai pas eu de réponse. Là. Ah oui, c'est vrai. Alors c'est vrai que là, euh, sur le, les coûts de transport, bah, comme, comme vous l'imaginez, c'est extrêmement difficile de se projeter. Euh, on a des, des containers qui sont passés de 3 000 euros le container en euh, Asie à, à aujourd'hui euh, des, des prix qui peuvent atteindre les 20 000 euros le container. Oui, euh, c'est ce que j'ai en tête. Oui, c'est ouais, exactement, exactement ça. Et puis avec les États-Unis, c'est encore pire. Euh, donc aujourd'hui, on est revenu à des... Enfin, on a mis dans le scénario euh, quand même une, une, une, une... descente de ces prix de, de containers. Pour nous, ça ne veut pas dire euh, un impact sur les marges, puisqu'en fait, on répercute le coût de transport directement à nos clients. Euh, ça peut vouloir dire une toute petite sensi sensibilité sur le chiffre d'affaires, euh, mais on a considéré que les prix de transport allaient revenir euh, à des niveaux euh, d'avant en crise euh, d'ici euh, 2 à trois ans. D'accord, merci. On n'a pas considéré les conteneurs à, à 20 000 euros pendant encore les, les 5 prochaines années. D'accord. Super, merci beaucoup Olivier, merci Pascal merci. Pour, euh, pour toutes vos questions. Merci. merci. Bonsoir Michel. Bonsoir. Euh, alors, je, je crois que vous avez des questions par rapport aux enjeux de sécurité, c'est ça Exactement, euh, en fait j'ai été prendre quelques informations à droite à gauche et j'ai entendu parler d'un accident qui serait survenu au Japon il y a deux ou trois ans un incendie sur une, une centrale flottante et je voulais savoir si la, la technologie utilisée par CTI ou par Hydrelio pouvait re, remédier à ce genre de situation. Alors, la, la centrale euh, qui a été endommagée au Japon, euh, il enfin, y, y a plusieurs centrales qui ont été endommagées au Japon, mais dont, dont une euh, qui avait été réalisée par, euh, avec notre produit. Et c'était une, une, une grande centrale euh, et qui a été reconstruite cette année justement. Euh, donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un typhon euh, important qui est passé. Euh, donc, à l'époque, avec le constructeur, nous avions respecté les normes euh, de, de, de structure euh, de construction de, de l'époque, euh, mais qui étaient sous-dimensionnées par rapport euh, au typhon qui, qui est arrivé. D'accord. Alors, ça a été euh, un gros travail chez nous, parce que ça a été, en fait, de, de devoir revoir les normes au Japon ont, ont évolué et ça nécessitait en fait une étude de toutes les centrales qui avaient déjà été réalisées pour les renforcer. Euh, donc c'est une, enfin, voilà, une problématique très, très euh, euh, enfin, importante, importante chez nous. Euh, ça nous a entraîné en fait à, être, à renforcer fortement notre pôle R&D ancrage et à monter euh, grandement en compétence pour comprendre euh, complètement dans le détail ce qui se passe sur ces forces euh, d'ancrage au moment de, de, de vent très violent. Euh, Ces vents très violents, euh, c'est deux choses, c'est du vent, c'est des accouts très forts avec des rafales, euh, mais c'est aussi des vagues. Hein, c est, c est, c est, ça crée aussi des vagues à ce moment-là. Euh, voilà, donc on en a euh, quelque part profité euh, pour renforcer notre ingénierie nos, nos, nos compétences. Euh, mais c'était un, un, un, un travail très intense. Euh, le client nous a... Euh, Enfin, on a joué un, un vrai partenariat avec notre client qui est l'entreprise Kyocera au Japon et euh, qui a recommandé le produit et on a réinstallé en fait euh, cette centrale. Alors il y a eu un incendie sur cette centrale euh, en fait au moment où des câbles se sont euh, pliés hein, dans, cette, euh, dans cet incident, ça a mis le feu. Euh, alors les, les incendies, euh, on a eu euh, plusieurs cas, donc on a pu euh, mieux comprendre comment ça, ça, ça, ça fonctionnait. En fait, assez vite, euh, les, les flotteurs euh, brûlent et ont tendance à, à couler. Et donc, en fait, c'est très limité comme taille d'incendie. Euh, donc, ça, ça reste, en fait, modéré. C'est impressionnant par la fumée, par, euh, par l'accident, euh, mais ça reste, en fait, euh, euh, très limité. D'accord. Depuis, on a aussi travaillé en fait comment protéger les câbles, comment euh, euh, enfin, comment améliorer en fait, les, les centrales pour éviter euh, ces incendies. J'imagine que c'est le genre de sinistre sur lequel on ne sait pas euh, intervenir au moment où ça se passe. Euh, il y a une procédure d'intervention, en tout cas, euh, euh, euh, euh, euh, euh, enfin, il y a une procédure d'intervention un, spécifique parce qu'effectivement, il y a du courant et de l'eau. Il y a de l'électricité et de l'eau, donc il faut… Euh, oui, d'accord. Je, je veux dire, au niveau de l'extinction de l'incendie, dans, dans ce cas particulier, et probablement très rare, est-ce qu'il y a une possibilité de, de, de maîtriser le sinistre Il y a une possibilité d'intervention, mais il faut, c'est de déconnecter en fait, de la, de la centrale avant intervention, et euh, c'est une procédure particulière. D'accord. Ok, merci. Super, merci Michel pour votre question, euh, merci Alexis pour la réponse. Alors je crois que, ah non, en fait on vient de recevoir une dernière question. Euh, alors, bonjour, pouvez-vous communiquer vos sources scientifiques concernant les impacts environnementaux positifs et négatifs de cette technologie Alors qu'est-ce qu'on a, on a, on a euh, Alors il y, y a des rapports qui ont été faits, euh, qui ont été faits euh, notamment euh, en Californie, euh, sur l'impact euh, environnemental d'une euh, centrale solaire flottante. Un rapport qui a été commandé par le. Euh, le, le je me souviens plus du nom du comté, enfin, une, une, une, une partie indépendante euh, en Californie qui a commandé ce rapport-là à des biologistes euh, en Californie afin d'établir quels seraient les, quels seraient les, les impacts il euh, y a des études là, là je ne parle que d'études indépendantes hein. je ne parle pas d'études faites par Célétère parce que les études faites par Célétère elles sont, elles, sont, elles, sont, elles sont internes il euh, y a aussi des études indépendantes qui ont été faites euh, en France euh, notamment par, euh, par des, des grands à euh, AQO euh, typiquement a fait, a fait une étude de sa première centrale euh, qu'il qui a fait à Piolinc. Donc, euh, oui, il y a des études. Enfin, de toute façon, dans, la, dans le développement du projet, il y a des études indépendantes qui doivent être faites. Super. Merci Olivier pour la réponse. Euh, alors je crois qu'on a fait le tour des euh, de l'ensemble des questions euh, si vous avez une dernière question n'hésitez pas à la poser euh, maintenant sur euh, à l'onglet questions euh, mais sinon en tout cas pour information si vous, jamais vous êtes arrivé en cours de route euh, ce live meeting sera mis à disposition sur notre chaîne Youtube Donc, euh, il vous sera partagé aussi par email donc voilà si jamais vous, vous souhaitez revoir euh, des réponses euh, et des questions c'est tout à fait possible euh, sachant que du coup cette campagne c'est une campagne qui va clôturer au 31 janvier et que aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure on est à peu près à 750 000 euros collectés euh, en France et en Belgique donc 610 000 euros en France 140 000 euros à peu près en Belgique donc voilà, Alors, je vois qu'on a reçu deux dernières questions alors Stéphanie qui demande si vous avez déjà développé des centrales sur des étangs en France c'est la question donc c'est oui. Euh, donc, non, on n'a pas développé de centrale sur des étangs. Ce enfin, si on appelle un étang, ce serait un étang, ça, serait, euh, un, un étang, ça peut être plutôt naturel, justement. Donc, c'est pas euh, c'est pas la destination de, du solaire sur l'eau, justement. Euh, pour développer en fait un site, ça hein, nécessite euh, un permis de construire et des études d'impact. Euh, donc, la, le, le, le type en fait de de, de bassin au départ est important dans le développement du projet. Voilà, donc les, les, en France, principalement, c'est des anciennes carrières qui sont en, en, en cours de développement. Et des bassins hydroélectriques. Super, merci Alexis. Et alors, du coup, on a une dernière question de Julien Sauvage euh, qui demande quels sont les projets de développement en termes de R&D pour les prochaines années. Je donc, c'est euh, une bonne question. On a, on a deux axes principaux. Euh, on a un premier axe qu'Alexis a déjà mentionné, mais que je vais compléter un petit peu. C'est le fait de faire de notre produit un produit transportable. Euh, c'est très important pour nous, euh, de manière à pouvoir centraliser la production un petit peu plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, et puis, euh, pouvoir... Euh, euh, bah répondre au marché qui va arriver en termes d'augmentation de, de, de, de capacité. Euh, ce, ce, ce produit nous permettra également d'être moins cher, donc d'être plus compétitif sur le marché. Et puis, il y a un deuxième axe euh, de travail en R&D qui est sur les produits qui vont s'adapter à des zones euh, neige. Euh, Aujourd'hui, il y a pas mal de, de zones euh, comme dans le, le nord-est des États-Unis euh, en France également, au Japon, où on a besoin de venir résister à une autre contrainte, qui est celle de la neige, euh, auquel on n'avait pas, euh, euh, qu'on n'avait pas adressé encore jusqu'à présent, et donc ça nous nécessite de, de développer un produit complètement différent de celui qu'on a aujourd'hui. Donc, on est en train de activement euh, travailler sur ce, ce nouveau produit. Et, et ensuite, euh, donc ça, c'était pour les, les plateformes flottantes, et ensuite il y a tout ce qui est ancrage. Donc, c'est continuer à améliorer notre savoir-faire sur les ancrages, euh, proposer des ancrages de plus en plus euh, robustes et sur lesquels on pourrait donner des, des garanties 25 ans euh, sans, sans intervention. Et puis, des... on est aussi en train de développer un système de barres flottantes pour venir mettre les ongulaires sur l'eau, euh, au plus proche des centrales, ce qui permet de minimiser les pertes de, en ligne, euh, les pertes dans les câbles, et donc d'optimiser la production électrique. Super. Merci Olivier, merci Alexis pour ces réponses et merci Julien pour la question. Euh, bah alors du coup, euh, on a fait le tour de toutes les questions, plein de questions très intéressantes. Euh, bah comme je l'ai dit, le, le live meeting il sera disponible sur notre chaîne YouTube. Euh, Peut-être que vous, vous euh, peut que vous avez un mot pour conclure Oui, mais, mais merci à tous euh, de, de vous intéresser à ces terres. Et, euh, et voilà, on serait très heureux que vous puissiez investir, mais euh, rien que s'intéresser donc à ce qu'est qu le solaire flottant et, euh, et ce que, euh, enfin, voilà, à notre métier, à notre à notre passion de, de développer des beaux projets, ça nous fait bien plaisir. Merci. Super. Merci Alexis. Merci à tous d'avoir participé. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir.